Les villes profitent de l'augmentation de la population. Des faubourgs apparaissent à l'extérieur des murailles et de nouvelles villes sont construites le long des voies de communication. Les rues des villes sont souvent insalubres, étroites, pas d'égout, mais restent très animées. Les villes appartiennent aux seigneurs. À partir du XIIe siècle, les bourgeois, c'est-à-dire ceux qui habitent en ville, se regroupent en associations, qu'on va appeler communes, pour obtenir plus de liberté afin de développer leurs activités. Les seigneurs leur accordent des chartes de franchise dans lesquelles les bourgeois obtiennent de se gouverner seuls. Le beffroi et le sceau sont alors les symboles de ce nouveau pouvoir. Un réseau commercial international s'organise au XIIIe siècle. Les Flandres et l'Italie du Nord sont des régions artisanales où l'on importe et transforme des produits venus d'Orient. Certaines villes se spécialisent. Venise dans le commerce maritime, Bruges dans les textiles. Et des marchands venus de tous les pays s'y rencontrent pour échanger leurs produits. La ville regroupe également des artisans, des drapiers, des pelletiers, des bouchers, qui s'organisent en corporations pour fixer les règles de leur métier. Une véritable culture urbaine se développe. Les cathédrales naissent de la prospérité de la ville et des nouvelles techniques de construction. Dans les universités qui se développent, on remet en cause certaines affirmations de la religion chrétienne.